Et même si c'était dans le temps court, je n'ai pas préparé vraiment une étude académique, donc je me contente un peu de quelques réflexions sur violence. La... Dans notre revue Africasie, dès le départ, nous avons quand même analysé le phénomène du printemps arabe on était les premiers. L'une de nos couvertures qui nous a valu beaucoup, beaucoup de critiques, c'était temps arabe, hiver islamiste. Donc, euh, et puis euh, notre éditorial, temps arabe, tout ça, tout ça. Donc, mais au centre de tout, tout, euh, nos, toutes nos analyses, c'était le rôle de la société civile. Bien sûr, dans le monde arabe, il y a une société civile. On n'a pas entendu, euh, entendu que ce soit... Importé de l'Occident, il y avait des partis. Je vous rappelle qu'en Iran, le, le mouvement de Mossadegh a été élu démocratiquement et c'est l'Occident qui l'a cassé, qui l'a renversé. Donc euh, c'est vrai que parfois on, on utilise beaucoup la notion de société civile et de démocratie et de droit de l'homme pour casser des pays. C est, c est... Là, on le voit avec la Syrie. Quand on voit qu un pays comme le Qatar, la Syrie et l'Arabie la, Saoudite qui veulent instaurer la démocratie, dans un pays quand même qui a connu la démocratie depuis. Euh, ben, euh, disons depuis 1947. C est, c est, c une... le, le Parlement euh, syrien a été bombardé par la par française, parce qu'il il a osé décréter l'indépendance du pays. Donc, les syndicats, les partis politiques, les associations, tout ça, ça, ça existe dans ce monde arabe. C'est vrai qu'il y a des partis, des, des, des régimes autoritaires. Parce que justement, parce que en, avec votre magistral, l'intervention sur l'analyse de, de la société civile dans certains pays, qui, qui est fractionnée, composée... Et, et, et, d'une multitude d'ethnies, de communautés et tout ça il faut un état centralisateur pour ça. toute l'Europe est passée par, par cet état là une fois je discutais avec le président l'ancien président euh, ghanéen Roly. mais il dit, si je laisse la démocratie à l'occidental s'instaurer dans la ville d'Akra j'aurai une tribu qui va dominer tout, tout le reste et les autres tribus vont, vont être éjectées donc, il ne faut pas euh, schématiser un peu, c'est-à-dire, ce, si, si on n'est pas euh, conforme au concept européen qui change régulièrement, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas de, euh, de société civile, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, même dans les pays les plus dictatoriaux, ou présentés comme tels. Même, par exemple, dans un, dans une, dans un pays sous sa Hussein des origines sociales et économiques de la dictature. C'est-à-dire, vous avez des tribus d'un côté, ils se basaient sur les tribus, sur les, les communautés religieuses, sur le parti. Sur... Donc, donc il n'y a pas de, de, de dictature absolue dans, comme on le décrit dans certaines littératures occidentales. Euh, bon, pour la Syrie, c'est clair que quand même, euh, ou le plateau arabe, euh, moi je vais vous donner quelques exemples, les ingérences. Manifeste dans, dans la fabrication dans, euh, de ce mouvement. D'ailleurs, il y a un, un ami en moi qui a écrit un livre qui s'appelle Arabesque, qu'il a appelé ans, Les révolutions made in USA. Et le problème avec les États-Unis, ou le, pas le problème, la qualité de, de, de, de, de, de, de recherche avec les États-Unis, c'est qu'ils disent tout, ils écrivent tout quand ils donnent une, une subvention à un parti politique pour renverser ou pour déstabiliser un pays, ils le disent, ils le disent, il s'est voté par, par des, des instances démocratiques américaines. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de, de fonds qui ont été investis dans la déstabilisation de ces régimes. Pas tous les régimes, pas tout, les régimes dictatoriaux par exemple, de, de l'Arabie saoudite ou du Qatar, loin de là. C'est seulement les, les, les, les, les pays qui tiennent tête à la politique américaine. C'est pour ça que l'Irak a été cassé. L'État a été dissous. L'armée a été dissoute. On voit le résultat actuellement. Où est la société civile irakienne actuellement On a vu quelques manifestations. Maintenant, on n'entend plus rien. C'est le combat contre Dar es ce monstre qui, qui a été créé par les Américains et par les Saoudiens et qui, qui, qui accapage tout. Voilà. Pour la Syrie, c'est... Maintenant, on sait quand même, il y avait des officines au Liban qui formaient les réseaux sociaux à lancer des slogans pour le déstabiliser. Pour, euh, ça, ça, ça, ça a été. Moi, je vous conseille de lire ce livre remarquable qui s'appelle Arabesque. Et nous-mêmes nous aussi, on a publié un livre euh, dès la première année. Je pense que Richard aussi, il a participé à ce livre. Euh, la face cachée des révolutions arabes. C'est-à-dire chacun a parlé d'un pays. Moi, j'ai parlé de la Syrie. La jeunesse de conflit, pourquoi Parce qu'il y a d'autres raisons que la société civile. Il y a des raisons économiques, mais aussi il y a des ingérences manifestes. Parce que euh, là, il y a un, un récent livre qui vient d'être publié en arabe, qui publie les documents des de, de, de rencontres entre le, le président syrien avec Erdogan avec l'émir du, du, du Qatar, avec, euh, même avec la France, entre la France, avec les Que, que disent ces, ces documents ils disent, Par exemple, les Turcs et les Qataris disent, on faites entrer les frères musulmans dans le, le pouvoir, et ça y est, vous n'aurez aucun problème. Où est la, la, la manifestation spontanée, populaire, la révolution Donc, on, on sent quand même, maintenant, on les découvre. Et d'ailleurs, si la Syrie a été une exception, c'est que parce qu'ils ils, ils connaissaient ce, ce danger dès le départ, mais, mais, mais le, le pays est maintenant par terre. D'ailleurs, je vous conseille aussi de lire euh, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, de mon, mon ami Michel Rimbaud, qui va euh, intervenir bientôt. Aussi, il a expliqué toutes ces raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas une question seulement de démocratie, de droit de l'homme. Certes, le combat pour ces droits-là, c'est pour. Pour, pour des réformes, c'était indispensable, bien sûr, euh, mais on ne pouvait pas dire que c'était euh, des, des dictatures absolues. Euh, euh, en tout cas, ce n'était pas des dictatures comme on le voit dans des monarchies du Golfe que bon, notre ami vient magistralement de décrire. Voilà, ça, Il n'y a pas de syndicat, pas part, de parti. Part, même en Tunisie, le parti qu'on qu qu a décrit comme une dictature absolue, il y avait des syndicats, une union des syndicats, qui, chaque trois ans, à la, à la méthode allemande, ils se concertaient, ils discutaient ils, sur les prix, sur tout. tout. Il y avait une négociation, une concertation. ce n'est pas vrai que ces pays-là n'avaient pas. Mais tout le problème, c'est les ingérences extérieures. Et les ingérences extérieures, ça touchait surtout les pays qui disent non ne se laissent pas dicter des, des politiques qui, qui, ne, qui ne correspondent pas à, à leurs intérêts nationaux. Et, et, et cette politique n'est pas seulement propre à, aux pays arabes, y compris la, la Russie. Si vous écoutez Foutine actuellement, vous voyez que c'est la même méthode qui a été utilisée avec euh, la Syrie, avec l'Irak, avec, avec le Yémen, avec la Libye. Ils ont essayé de l'appliquer euh, à la Russie, ailleurs. Une ancienne grande puissance, quand même, qui est toujours une grande puissance. Voilà, c'est... Mais pour, pour euh, c est, c est le, le, le concept, même, de, de société civile. Pas, je pense qu'il... Bien sûr, j'ai écouté la définition, elle est remarquable, elle est complète, etc. Mais maintenant, c est, c est la société civile, c'est euh, combiné à, à l'emprise des médias. Parce que les médias, c'est quand on regarde les médias, qui, qui gère les médias, qui finance les médias. En France, est-ce qu'on peut maintenant parler de, de pluralisme, que ce soit dans la distribution des journaux, que ce soit dans le financement, dans les capitaux des médias Et qui, qui contrôle les médias Voilà. C'est Même dans le service public, on a des exemples où il y a la censure, il y a tout ce qu'on qu reproche à ces pays qu'on qu qu qualifie de dictateurs. Voilà. Bon, je, je laisse ça pour, à mon avis, pour, pour le débat. Ce sont quelques idées que j'ai voulu vous transmettre. On peut ouvrir le débat, ça. Merci bien.